Et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une vidéo, enfin on va parler d'un sujet en fait qui nous lie tous en tant que joueurs de Warcraft mais qui d'un autre côté passe un petit peu au-dessus de la... au-dessus ou en dessous, je ne sais même pas de tout le monde en fait parce que c'est quand même un sujet qui est extrêmement important, la porte des ténèbres. La porte des ténèbres, c'est souvent quelque chose qu'on oublie mais qui est un élément qui appara apparaît bien sûr dès le départ de Warcraft 1 lier tous les opus de Warcraft, que ce soit le 1, le 2, le 3, même si dans le 3 il est quand même moins important et World of Warcraft bien entendu, hein, il est, la Porte des Ténèbres c'est l'écran d'accueil de Vanilla et c'est pas pour rien qu'à chaque nouvel opus de World of Warcraft, que ce soit Burning Crusade, enfin n'importe quelle extension et eh bien vous avez une, euh, un portail en fait, qui vous indique que vous allez pouvoir vous connecter et jouer à World of Warcraft donc la Porte des Ténèbres c'est quelque chose qui nous lie tous et pourtant c'est pas un sujet qui fait beaucoup parler Or, avec l'arrivée de Burning Crusade Classique, je me suis dit que c'était important de revenir un petit peu sur ce qu'est la Porte des Ténèbres Et surtout sur quelques idées reçues ou même des oublis, euh, des trucs qui sont acceptés par tout le monde et qui comportent quelques petits problèmes Donc on va euh, revenir en détail là-dessus Donc la Porte des Ténèbres pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est pas un simple portail C'est pas juste un, un, un petit épée que vous prenez comme ceux dans les capitales hein. Vous cliquez dessus, boum, vous allez vous traverser, euh, traverser un autre endroit C'est beaucoup plus compliqué que ça Parce que normalement un portail c'est instable, c'est de la magie qui ne dure pas très longtemps, alors bien sûr en gameplay dans le jeu, vous avez des portails qui vont, euh, bah, des portails de ville, vous avez même la zone des portails où les portails sont maintenus, enfin les portails sont tout le temps là, mais sur le papier, un portail c'est temporaire. D'ailleurs, même dans le gameplay du mage, hein, votre portail il dure pas éternellement, hein, il est mis euh, tranquille. Et le principe du portail, c'est que généralement, même dans le gameplay d'ailleurs, souvent le gameplay et l'or euh, réagissent pas trop, mais là oui, pas de problème. Au final, vous avez tout simplement un portail temporaire qui permet à vous et potentiellement certains de vos, groupes, de vos membres de guildes ou de groupes ou autres de pouvoir traverser, mais c'est qu'une poignée de personnages. Et là-dessus, c'est tout à fait raccord avec l'histoire. Un portail, c'est censé être instable, c'est pas censé être facile, ça demande, une be ça demande beaucoup d'énergie pour pouvoir canaliser un portail et généralement, il bah, n'y a qu'une poignée de personnes qui peuvent le traverser. Le truc, c'est que du coup, là, on, est, on parle d'un portail permanent, qui Va lier par juste un point à un autre qui va tout simplement lier un monde avec un autre qui sont situés à des milliers d'années-lumière l'un de l'autre, donc deux mondes totalement différents qui sont reliés en permanence, donc et en plus avec une taille gigantesque qui permet à des armées de traverser. Donc au final, c'est pas n'importe quel portail et surtout. Donc comme je l'ai dit c'est un portail qui permet de créer une connexion durable entre deux mondes mais comme son nom l'indique la porte des ténèbres c'est de la saloperie hein. c'est de la saloperie c'est quelque chose qui se nourrit à la base qui demande beaucoup d'énergie pour pouvoir être euh, invoqué pour pouvoir créer le lien et ensuite pour le maintenir donc par exemple et là dessus le film le fait plutôt bien le montre plutôt bien même si bien sûr le film n'est pas dans le canon euh, pour le coup il montre plutôt bien justement Comment fonctionne la porte des ténèbres À savoir qu'il a fallu des sacrifices euh, vivants, il a fallu des personnes, il a fallu sacrifier des âmes pour pouvoir créer ce portail. Et en l'occurrence quand le portail est enfin créé, il va continuer de, de s'alimenter hein, comme, euh, bah, comme euh, l'électricité on va dire, hein, comme, comme une batterie ou autre. Il a besoin d'énergie et cette énergie il va la trouver dans l'environnement dans en fait, dans, dans tout ce qui est environnant des deux portails. Et ça va commencer à drainer en fait la vie Autour du portail Donc ça c'est quelque chose de très important à garder euh, à l'esprit On va commencer donc par L'histoire de la Porte des Ténèbres La construction, là dessus pour le coup Le film aussi est assez raccord même si le film Est un petit peu euh, évasif à certains moments pour pas perdre le téléspectateur Qui ne connaîtrait pas trop l'univers de Warcraft Mais c'est vrai que c'est plutôt pas mal pour, pour commencer La construction de la porte est organisée Par Kil'Jaiden, l'un des seigneurs démons De la Légion Ardente Et elle doit, pour faciliter la création De cette connexion elle a été réalisée de chaque côté euh, des mondes connectés. Donc, d'un côté, en fait, on a Medivh du côté d'Azeroth. Medivh, qui, je le rappelle, est le vaisseau de Sargeras, puisqu'il est l'hôte de Sargeras. Sargeras étant euh, lui. Nous avons donc Medivh qui va ouvrir la porte des ténèbres dans la zone qu'on appelle les Morasses Noires. On y reparlera après parce que ça ne doit pas vous dire grand chose si vous jouez à WoW. Et ensuite nous avons tout simplement de l'autre côté, côté Drainer, nous avons euh, Gul'dan qui est directement eh bien, en, en communication avec Kil'jaeden Et il se trouve dans la péninsule des flammes infernales. Donc ça c'est quelque chose d'assez important puisque c est, c est ces deux êtres là, donc c'est quand même deux euh, des sorciers les plus puissants de l'univers de, de Warcraft, qui vont réussir à créer cette connexion. Alors, du côté de Medivh, il me semble pas que ce soit statué qu'il ait sacrifié des gens et autres. Mais bon, c'est une énergie absolument euh, terrible qu'il a dû euh, utiliser. Et au final, bah, on verra que les morassements vont être énormément impactés par la création de ce portail. De l'autre côté, par contre, Guldan a utilisé euh, des drainées et autres pour pouvoir justement. Ouvrir ce portail, parce que c'est quand même euh, lui qui, enfin les deux ouvrent hein, bien entendu Alors cette porte va justement assurer la connexion entre Draenor et Azeroth comme je le précisais avant Elle permet alors à la horde euh, de Victorieuse des Drainets qui a justement et bien, massacré la principale concurrence sur Draenor, à savoir les Draenei. Et du coup, eh bien, maintenant qu'ils ont plus d'ennemis, ils vont se servir des derniers escapés d'ailleurs pour ouvrir la porte, comme je l'ai dit. Mais surtout, eh bien maintenant qu'ils n'ont plus d'ennemis, Gul'dan n'a pas envie que les orques sentre en... enfin, alors Je rappelle Gul'dan n'est pas le chef de guerre de l'ordre. C'est celui qui, qui s'occupe un petit peu de... de tout ça en arrière. Plan, mais c'est Black End, le grand patron euh, qui s'occupe de tout ça. Donc au final, les deux euh, parviennent à... Un... Enfin, sont d'accord sur le fait que s'ils veulent garder leur, leur emprise sur la horde il va falloir vite retrouver un ennemi aux orques parce que sinon ils vont continuer à s'entre-déchirer donc ils vont commencer plutôt à s'entre-déchirer même si ça arrivait déjà avant et au final eh bien la légion ardente hein, qui euh, chapeaute tout ça par l'intermédiaire de Gul'dan va envoyer la horde sur Azeroth pour détruire euh, les, les plus grandes forces en présence et permettre ainsi la faci enfin, facilité tout simplement euh, le retour de la légion ardente sur Azeroth au final donc comme je le disais, contrairement à Portail Simple, ce sont toutes, ce sont des armées entières, des clans entiers, des familles, etc., des races entières qui peuvent traverser le portail. Donc c'est ça l'intérêt principal de la Porte des Ténèbres, c'est permettre une invasion à grande échelle d'un monde à un autre. Donc c'est pour ça que, bah, au final, on a une situation qui est assez... Euh, envenimé, enfin en, qui est assez venimeuse pour, pour Azeroth parce que ce lien entre les mondes a un coût. En l'occurrence vous avez bien sûr la guerre, hein, Horde versus, versus le pauvre royaume humain d'Azeroth, donc Stormwind ou Hurlevent en français si vous préférez, l'ouverture va également en fait, comme c'est une connexion entre deux mondes, et eh bien les deux mondes vont être reliés, vont être interconnectés. Et au final, comme Draenor est en train de mourir, Draenor est en train de. à cause des énergies démoniaques, à cause de, de, de, de Guldan et de l'arrivée de la Légion Ardente. Bon, la Légion Ardente n'est pas vraiment techniquement présente sur Draenor, mais toutes les énergies démoniaques euh, s'accumulent et en fait, eh bien, elle commence à faire, à tuer Draenor. Le truc, c'est qu'avec le lien, eh ben en fait, la porte va également commencer à drainer la vie, en fait, de, tout simplement de, des morasses noirs et va commencer à assécher. Tout simplement euh, les morasses noires et du coup eh bien, la, la gangrène, la corruption démoniaque du monde de, de, de Draenor va s'étendre à Azeroth et va commencer à tuer toute vie autour du portail. Pas pour rien que le portail s'appelle la porte des ténèbres une nouvelle fois, un hein, Dark Portal en anglais. Euh, donc le portail se nourrit petit à petit de la vie environnante, et c'est ce qui fait que euh, les morasses noires n'existent plus, euh, par exemple, quand vous jouez à Vanilla, j'y reviendrai après, mais c'est tout simplement remplacé parce qu'en fait, bah, les morasses noires, donc les marais. Vont tout simplement perdre la vie petit à petit. Et ça, eh c'est ce qui va être un des grands enjeux lors de la deuxième guerre, parce que la Horde va remporter la première guerre en brûlant Stormwind et va passer ensuite hein, Orgrim Doomhammer. Je vous laisse aller voir les vidéos sur Warcraft 2, hein, il y en a quatre. Euh, je fais aussi un résumé de Warcraft 1 dedans, mais on a tout simplement, eh bien, suite à, à la destruction du royaume d'Azeroth, eh bien, la création de l'alliance va arriver et cette alliance, eh bien, va pas mal souffrir au départ, mais finalement va commencer à remporter des batailles et va finalement remporter la première, la deuxième guerre pardon, avec la victoire sur le, le mont Blackrock et au final ils vont pousser la jusqu'au portail et c'est à ce moment là que Khadgar détruira alors la porte des ténèbres et oui qui a été construite par son, son maître Medivh et par Gul'dan, enfin Gullan de l'autre côté, hein. Gul'dan s'occupait de la construction de l'autre côté mais je rappelle un Medivh du côté d'Azeroth et du coup Khadgar va détruire la porte des ténèbres Permettant ainsi de sauver Azeroth de la corruption démoniaque euh, Puisque, euh, bah encore une fois, ce lien affaiblissait le monde Il va construire, Rempart du Néant en français, un Nether Guard en anglais Nether Guard qui va être un petit peu, hein, j'ai envie de dire... Euh le, le fort de la garde de nuit, hein, tout simplement. C'est comment, Château Noir, c'est Château Noir en, en, en français, il me semble, dans, dans Game of Thrones. Euh, c'est un peu le même idée, c'est que c'est un, une, une, enfin, un, une forteresse qui va servir à protéger, à surveiller justement euh, ce qui reste de la porte des ténèbres puisque le monument, la porte a été détruite mais malgré cette destruction il reste en fait une espèce de plaie magique, une espèce de faille dimensionnelle euh, très petite mais une plaie malgré tout béante qui subsiste et du coup Khadgar se fait un devoir de surveiller justement euh, ces, ces restes de la porte des ténèbres. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez encore en part du néant d'Ombo. Euh, la faille qui subsiste est justement, comme je le disais, une plébéante dans la réalité, euh, qui témoigne du lien entre Draenor et Azeroth, qui montre justement que cette connexion, malgré la destruction de la porte, est encore présent. C'est ce qui va permettre justement la réouverture de la brèche par Ner'zhul et Teron Gorfin. Hein, Ner'zhul qui est euh, du coup euh, le troisième chef de guerre de la Horde, celui qui récupère les restes des clans euh, de... bloqués du côté de Draenor. Et au final... Ils vont reconstruire la porte détruite hein. Je dis bien Nerzul et Teron, je vous laisse aller voir la vidéo sur Warcraft 2 C'est un peu plus complexe que ça Mais au final, certains, euh, certains ont réussi à traverser la porte Et au final, eh bien, ils vont euh, passer de l'autre côté Et finalement, revenir sur Azeroth Pour récupérer des artefacts et c'est là qu'ils vont reconstruire la porte que l'on connaît tous aujourd'hui cette porte vous savez avec le grand serpent et les deux euh, les deux figures noires puisque je le rappelle le, por le premier portail ressemblait à ça hein. la première porte des ténèbres côté Azeroth ressemble à ça alors que du côté euh, la deuxième enfin la reconstruction de la porte elle va ressembler à ça c'est celle que l'on connaît tous aujourd'hui euh, au final Ner'zhul va même euh, du coup entamer la construction sur Draenor d'autres portes dimensionnelles afin d'envahir plus de monde et permettre aux orques de trouver de nouveaux refuges. Son objectif à la base est plutôt louable, c'est d'essayer de sauver la race orc en allant sur d'autres mondes. Mais bon, au final ça tourne plutôt en invasion euh, d'autres mondes, donc c'est pas forcément toujours très sympathique. Mais c'est Khadgar qui va saboter les plans de Ner'zhul en bloquant et en entravant un petit peu le rituel en. En forçant Ner'zhul à hâter le rituel, alors que c'est un rituel qui demande énormément de temps et qui est très compliqué à faire, et finalement, eh bien, le rituel de Ner'zhul va échouer, ce qui va engendrer une fin cataclysmique sur Draenor, puisque euh, Draenor va tout simplement être détruite. Euh, c'est vraiment, euh, bah, voilà, c'est la destruction de Draenor. Khadgar, en, en se rendant compte que la planète va, va, va exploser, se rend compte en fait que il va essayer de sauver Azeroth, parce que comme la porte des ténèbres a été réouverte. On a un gros souci, c'est le fait que justement la destruction de Draenor risque d'engendrer de la même manière en fait la destruction du côté d'Azeroth. Donc pour éviter ça, Khadgar va détruire, va mettre fin totalement au lien, il va détruire la porte, enfin, il va en gros couper le lien entre Draenor et Azeroth. Alors il détruit pas la porte comme dans, comme dans la deuxième guerre mais il va tout simplement euh, fermer une fois pour toutes la connexion entre les deux mondes. Puisqu'il restait la baie qui avait permis la petite baie Béante qui avait permis la plaie béante pardon qui avait permis euh, du coup à Nerzhul de Étheron euh, de réouvrir la porte bien comme il faut là et eh bien on va couper le lien définitivement condamner la porte de façon définitive en utilisant les artefacts notamment que Nerzhul avait euh, récupéré tout au long de la deuxième guerre et eh bien au final c'est tout simplement Khadgar qui va se servir de ses, notamment le livre de Medivh pour fermer la porte Et sauver ainsi du coup Azeroth de la destruction de Draenor Je rappelle que c'est la destruction de Draenor qui fait que vous connaissez cet endroit là hein, Burning Crusade Classique arrive, l'outre-terre L'outre-terre c'est tout simplement notre Draenor qui a été détruite Mais c'est toujours Draenor en final hein. Et c'est ce qui fait que voilà, on l'appelle maintenant l'outre-terre Le monde brisé bien entendu, ou les terres dévastées Il hein, y a plusieurs petits noms pour, pour euh, notre Draenor donc la porte va rester close tout du long, hein, pas de problème, depuis la deuxième guerre, etc. Pas de problème, elle est, elle est fermée. Sauf que il y a souvent un petit, une petite idée, c'est qu'on se dit qu'à Frozen Throne, donc à, à Warcraft 3, Frozen Throne, avec les Illidari, donc Illidan, Damvash, Keltas, ils ont traversé, ils ont traversé la porte et ils ont été justement en Draenor. Ils ont traversé euh, des portails, ils ont été en Draenor. Kaltas a même fait traverser le, la, le, le portail à tout son peuple Donc on se dit bah c'est bon ils se sont servis de la porte des ténèbres Et eh bien non ce n'est pas la porte des ténèbres Et là pourtant vous allez me dire mais Malga pourtant tu as construit une porte des ténèbres là ça va pas du tout Et eh bien non Enfin tu nous montres la porte des ténèbres justement Tu as dit le serpent et les deux, euh, deux Nazgûl là ça c'est la porte des ténèbres côté Azeroth Oui oui oui oui vous avez bien écouté mais au final, la porte des ténèbres à Warcraft 3 n'est pas réouverte. Illidan, pour aller en Draenor, ainsi que les Nagas, utilisent des portails instables, bien entendu. Alors, ils traversent, en fait c'est des portails temporaires qu'ils arrivent à traverser. Ça demande beaucoup d'énergie, Illidan est assez puissant à ce niveau-là, donc pas de problème. Il arrive à faire traverser Damvash et les Nagas. Euh, pour Keltas, on voit qu'il y a eu un portail qui a été maintenu, canalisé aussi, et qui va permettre au peuple Elfe de Sang de traverser la porte. Enfin, traverser le portail. pardon. Mais c'est un portail qui est certes est resté maintenu pour permettre à un peuple entier de traverser, donc c'est quand même pas rien, mais au final ce portail a disparu, hein. il avait été ouvert à Dalaran, et il a, il a disparu une fois que le portail a été refermé, comme n'importe quel portail euh, normaux, on va dire, comme n'importe quel portail normal. Le truc, c'est que du coup, les, la porte que vous voyez de l'autre côté sur Reforge, hein, sur la tronque de Reforge, et à Warcraft 3, ce sont les autres portes dimensionnelles que Nerzul avait ouvertes et qui ont détruit, qui ont amené la destruction de Draenor, parce que cette ouverture des portes facilitait ce rituel qui avait détruit Draenor. Et du coup, d'ailleurs, on voit que c'est la même patte puisque c'est Ner'zhul qui avait créé construit ces, ces, ces portes là Donc comme celle du côté d'Azeroth en fait Qui avait reconstruit la porte Donc au final Kaltas, Illidan et Dame Vache vont même Totalement bloquer euh, au final L'outre-Terre, donc Draenor En fermant tous les portails Restés ouverts et qui permettaient à Mactéridon Du côté de Draenor D'invoquer de, de, des démons par, par milliers Et eh bien tous ces portails-là sont refermés. La porte de Ténèbres n'était pas ouverte, mais à ce moment-là, tout est re-bétonné, -re verrouillé, fermé. Donc, c'est pas rien, c'est pas rien. Sachant que, je le rappelle aussi, l'outre-Terre, au moment où Draenor est détruite, les portails dimensionnels ont ouvert sur d'autres mondes, et notamment sur le néant distordu. C'est quoi le néant distordu Si vous avez vu la vidéo sur les forces cosmiques, le néant distordu, c'est la dimension des démoniaques, la dimension des démons. Drainer aujourd'hui n'est plus un monde dans son espace, dans son système solaire normal, non, Drainer aujourd'hui a été, en gros, happé par le néant distordu. Donc cette espèce de truc chelou que vous voyez dans le ciel avec euh, ces grandes aurores boréales, qui ne sont pas des aurores boréales d'ailleurs, en fait ça, c'est pour représenter que vous êtes dans le néant distordu. Donc <rire> Drainer c'est pas... Enfin l'Outre-Terre, c'est... Ça rigole pas des masses maintenant Ce qui permet d'ailleurs aux démons, malgré la fermeture des portails, notamment Kil'jaiden, d'apparaître Au final, Ilidan, comme je l'ai dit, fermera les portes euh, de la Légion Donc il bétonne, il verrouille tout ça Pourtant, donc la porte est toujours condamnée à Vanilla Puisqu'elle n'a pas eu de changement, elle n'a pas eu de réouverture Et sa réouverture est, comme, est quasi impossible sur le papier, comme je le disais euh, Les anciennes morasses noires sont devenues depuis longtemps les terres foudroyées hein, euh, les, les marais euh, ont laissé place tout simplement un désert, à des... un endroit qui est, oui, qui est désertique euh, où la vie a quasiment abandonné euh, cet endroit Et on voit justement des tempêtes non naturelles hein. C'est pour ça que foudroyé parce qu'il y a des espèces de tempêtes naturelles à cause de l'énergie démoniaque Et vous avez un reste de ce que sont les morasses noires C'est le marais des chagrins qui se retrouve juste au-dessus Ça c'est justement un reste, euh, puisqu'à l'époque, bah, les noires les mar... le marais des chagrins c'était qu'un bout des morasses noires Et ça c'est ce qui reste des morasses noires D'ailleurs, si vous allez dans la, caverne du temps, euh, dans la caverne du temps et que vous allez euh, sur euh, la mission où justement Mehdi vous ouvre le portail, eh bien, on vous montre les moras noires. C'est d'ailleurs les assets euh, du Marais des Lamentations, euh, Marais des Chagrins, pardon. Ce qui est pas tout à fait... Euh, ce qui est du, du recyclage facile, bien sûr. Mais pour le coup, ce qui est plutôt raccord, puisque c'est censé être la même zone, en gros, hein, des, des énormes marais. Le problème, c'est que des vanilla... On voit que la porte, et si vous allez jouer à classique et vous allez devant la porte, vous le verrez, c'était comme ça à Vanilla aussi, la porte est animée en jeu avec un effet bleuté. Ce qui donnerait l'impression que la porte est toujours ouverte, prouvant une certaine activité. Mais On peut se poser la question, mais du coup, pas... enfin, en fait, le problème c'est que c'est du gameplay. C'est pour vous montrer que c'était la porte des ténèbres, et que du coup, il bah, y avait... c'était un écho à la porte des ténèbres. Sauf que sur le papier, elle aurait jamais dû être active à ce moment-là. Elle était censée être fermée, et il n'y avait pas de réouverture possible. Donc... Il y a un petit souci à ce niveau-là. Et d'ailleurs, petit point dans les soucis, le fameux écran de vos que vous connaissez tous, avec les, les deux, justement, les deux, euh, les deux Nazgûles, ce que j'appelle les Nazgûles, les deux figures, qui représentent un peu des cheveux de la mort, et, et surtout des, des, ombres, des ombres démoniaques, on va dire. Et le serpent, que l'on connaît tous, bah, c'est justement une sacrée connerie. Car on y voit euh, la porte, normalement côté Azeroth, puisque ça, c'est notre porte des ténèbres. Donc là, c'est la porte, euh, normalement côté Azeroth. Sachant... Donc, le serpent, je rappelle, on en, on en reparlera juste après, mais côté Draenor, c'est le dragon en fait, c'est une espèce de dragon, alors que côté Azeroth, c'est le serpent. Et au final, quand vous. Donc, c'est censé représenter. Sauf que là, en fait, ce, ce portail-là, donc c'est censé être côté Azeroth, mais il est censé représenter Draenor avec une ouverture vers un paysage magnifique, donc qui semblerait beaucoup plus être Azeroth, pour le coup. Sachant que ce, ce paysage magnifique. Alors on le sait ce que c'est puisque il y a le TCG et ça c'est un artwork des Interlands dans le TCG Donc sur le papier on aurait tendance à se dire bon bah voilà c'est le portail côté Draenor qui nous amène euh, côté Azeroth Sauf qu'il n'y a pas de porte des ténèbres euh, en, dans les Interlands donc euh, ça marche pas Et vous allez dire ouais mais bon c'est du détail c'est pour représenter l'aventure etc. Ok Mais en fait le problème c'est que que ce soit du côté Azeroth vers Draenor c'est pas possible parce que ça nous amène côté euh, péninsule des flammes infernales et aux dernières nouvelles la péninsule des flammes infernales elle ressemble pas à ça Et si on se dit bon c'est pas grave ils sont gourés C'est la porte côté euh, côté Azeroth mais en fait c'est censé représenter la porte côté drainer Bah ouais mais les terres foudroyées ça ressemble pas à ça non plus en fait <laughs> donc, donc dans tous les cas il y a un gros problème Il hein. y, y, <rire> y a un gros problème dans les deux cas ça marche pas c'est juste pas possible Donc des Vanilla, en fait l'écran d'accueil est une imposture euh, mais bon, on pourrait dire ah, c'est le vieux, etc. Ah, c'est pour représenter l'aventure. Ouais, mais il y a un problème quand même. Et canoniquement, du coup, elle a toujours, elle est toujours fermée jusqu'à Burning Crusade. Si vous lisez le manuel de Burning Crusade, on vous indique bien que la porte des ténèbres est fermée. C'est quelqu'un qui va l'ouvrir. Et on y reviendra juste après. Et ce qui est très drôle. C'était évidemment donc elle était censée être fermée, mais c'est sans compter l'intervention du scénarium. On y reviendra juste après. Euh, accessoirement, la cinématique d'ailleurs de Burning Crusade, euh, en, en la revoyant, c'est vrai que c'est un truc euh, auquel euh, bah, moi-même je m'en rappelle hein, à l'époque euh, la cinématique de Burning Crusade. On se disait oh, c'est incroyable et tout, mais en fait, la cinématique de Burning Crusade vous remontre encore une fois ce portail bleu comme dans Vanilla comme dans qui va devenir vert pour vous représenter que vous allez pouvoir aller en Outre-Terre, Burning Crusade, tout ça, tout ça. Mais en fait, ça n'a pas la, la cinématique de Burning Crusade elle a déjà une énorme incohérence de l'or, puisque, bah en fait, tout à l'heure, c'était du gameplay, à la limite, on pourrait dire, bah, c'est du gameplay à Vanilla, c'est bleuté pour vous rappeler que c'est la porte des ténèbres, tout ça, tout ça, ok, c'est du gameplay. Sauf que dans la cinématique, on voit bien ces lueurs bleues, et d'ailleurs, on voit aussi un peu les âmes hein, qui sont au milieu. Alors, c'est pas texto c'est des âmes, ça ressemble beaucoup quand même, on entend les, les lamentations et tout, ça ressemble beaucoup à des âmes quand même, mais donc, portail bleu qui va passer en vert, mais en fait, le portail ne devrait même pas être bleu, il devrait être inactif et passer direct au, au, au bleu vert ou autre. Mais le problème, c'est que ce petit clin d'œil là, c'est un clin d'œil au jeu, où le portail est bleu et du coup, bah même en jeu, il va devenir vert pour aller en autre terre Mais c'est un problème. C'est un, un problème puisque la cinématique ne devrait pas vous montrer ça, puisque c'est pas possible. Donc, bon, bon c'est comme ça. Donc, ça n'a pas de sens. À ce niveau-là, ça n'a pas de sens. La cinématique de BC n'a pas de sens. Un jour, je ferai des vidéos probablement sur les cinématiques... Euh, pas tout de suite, mais un jour je ferai et c'est vrai que ça n'a ça pas de sens du tout de la voir, euh, de l'avoir passé de bleu à vert Ensuite, cette ouverture donc à Burning Crusade, là on voit la Porte des Ténèbres côté Drainer, hein, donc côté outre-terre Donc avec les espèces de Nazgûl et les espèces de dragon en haut et les diablos euh, <rire> en haut à gauche et en haut à droite hein, Les têtes de Diablo, c'est vraiment des têtes de Diablo en plus, hein, je ne déconne pas C'est censé être le petit easter Egg pour vous rappeler que c'est blizzard Donc il y, y a du Diablo et du coup cette ouverture a baissé, elle est due à, quel... à quelqu'un, pas n'importe qui Alors pour le coup ce personnage a été créé justement pour l'occasion C'est un personnage qui a été créé fin Vanilla, au pré-patch de Vanilla euh, pour Burning Crusade Et ensuite qui rejouera de l'importance à Burning Crusade et à World of Draenor notamment C'est ce le personnage que l'on appelle le Seigneur, le Haut Seigneur d'ailleurs, le Seigneur Funeste Kazak Alors Kazak le Kozak il est bien mignon mais en fait, on nous, on, nous le, on nous le survend en mode « Ah oh oui, il est incroyable le seigneur Kazak !» C'était tout simplement euh, le bras droit de Kiljaiden, mais c'était également euh, le général en chef d'Archimonde à la bataille du Mont-Ijal. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, parce que bah, on savait qui c'était, c'était Manoroth et Tichondrius pour le coup. Kazak, dans la trilogie de la guerre des anciens, pas nommé, on ne sait pas qui c'est. Donc le personnage est créé de toutes pièces pour... Euh, vous donnez l'impression que vous avez raté le grand seigneur démon. Ah, vous avez battu Tichondrius, Manoroth, Archimonde, mais vous aviez oublié Kazakh. Bah, c'est normal qu'on l'ait qu oublié, hein. il n'existait pas en fait. Donc, on nous crée le meilleur bro d'Archimonde et Kil'jaeden, ce qui sur le papier déjà n'a pas de sens en fait. Soit t'es le bras droit d'Archimonde, soit t'es le bras droit d'Archimonde. Vous allez me dire Tichondrius. Tichondrius, il, il, il a un rôle un petit peu différent puisque Tichondrius, c'est le chef des Nathrezim. Alors, Kazakh, on pourrait nous dire que c'est le chef. Des gardes funestes et tout ça, bah c'est jamais fait, puis il a un modèle de base en plus assez classique, donc le mec c'est à la fois, enfin c'est vraiment le, le généralissime des, des, des, des démons quoi, est, il est à la fois pote d'Archimonde, pote de Kill Jaden et tout, faut il lui, faut lui donner de la légitimité, donc vas-y on balance les superlatifs, et ce mec là il va réouvrir la porte à Burning Crusade, c'est dans le manuel de Burning Crusade, c'est lui qui réouvre la porte entre Azeroth et Draenor grâce à un artefact très puissant. Et je ne déconne pas, c'est dit dans le manuel de BC, c'est vraiment ça, il a réouvert la porte grâce à, un, à une relique très puissante, un artefact très puissant. Voilà, on ne saura jamais ce qu'est cette relique, je ne déconne pas, c'est dit dans le manuel. Alors il est fort probable qu'à l'époque, il y aurait dû avoir des quêtes concernant cette relique et autres, peut-être qu'on aurait découvert que c'était le livre de Medivh ou je sais pas. Mais à Burning Crusade, on n'aura plus aucune trace de cette relique. Donc en gros dans l'histoire officielle, Kaza qui s'est pointé, il a débarqué, il a ouvert la porte, on sait enfin, comme ça. Et NP, il a utilisé une relique. Tu sais pas quelle relique c'est, mais il l'a utilisé et ça a permis de réouvrir la porte de manière définitive. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est que n'oublions pas que à la, à la création de la porte des ténèbres, il a quand même fallu Guldan Aidé, aidé, de... aidé du Conseil des Ombres et conseillé par Kijayen directement. De l'autre côté, il a fallu Medivh, qui était tout simplement l'hôte de Sargaras, et là c'était vraiment Sargaras qui était au contrôle, pour pouvoir ouvrir cette porte. Il a fallu énormément de sacrifices pour pouvoir le faire. Ça a commencé à détruire l'environnement au... enfin, oui, l'environnement autour des portes pour pouvoir alimenter la porte. À Warcraft 2, <coughs> la porte ayant été détruite par Khadgar, l'un des archimages les plus puissants aussi... Euh... D'Azeroth, cette porte n'avait pas suffi à détruire la... La... la... Enfin, cette espèce de brèche... À détruire la brèche définitivement. Du coup, Ner'zhul avait su en profiter ainsi que Gorfin Ner'zhul, c'est quand même le chaman le plus puissant qui est vécu en Draenor en dehors de Trall. Donc, c'est quand même... Quatre êtres assez immensément puissants Finalement, Khadgar avait réussi à fermer définitivement le portail Et si jamais ça n'avait pas suffi, il y avait Lidan et Keltas Qui étaient repassés derrière, qui sont quand même des figures assez importantes Et assez puissantes en termes de magie Pour re refermer les portails Et lui, il se pointe, comme ça, il arrive Comme une fleur, aidé de personne La porte est censée être fermée définitivement Donc pas de problème, on peut tout à fait imaginer qu'il y ait une réouverture Mais s'il y a réouverture, il faut... Énormément de, de, de niveaux quoi, enfin il faut faut réussir à refaire des, des ouvertures, une ouverture propre En mode peut-être un mec d'un côté, un mec de l'autre et tout Alimenter le portail par des sacrifices Là, que dalle Il a une relique dont on ne sait même pas ce que c'est Ça lui a permis d'ouvrir le portail Et t'as plus C'est le plus gros ta gueule c'est magique Qu'on ait mangé depuis très longtemps en fait <rire> Et c'est ce qui permet de réouvrir le portail qui était censé être condamné définitivement, ça c'est quand même magnifique mais canoniquement le plus drôle dans cette histoire, parce que ça c'est du Burning Crusade hein, des Vanilla il y avait cette merde de... où la porte ben, on ne sait pas trop statut, ce statut, est-ce qu'elle est ouverte est-ce qu'elle est fermée, au final le manuel de BC te dit bien que non non non elle était fermée mais la cinématique rend hommage à Vanilla où elle, est moitié, où elle est ouverte canoniquement la porte donc est toujours ouverte depuis Burning Crusade elle n'a pas été refermée, Kazak l'a réouverte, personne l'a refermée donc et ça, vous avez les preuves. Comment, comment on sait que c'est toujours ouvert Vous avez bah, assez récemment sur a BFA, quand vous faites son trajet, faites les quêtes, etc. Vous comprenez qu'il a traversé la porte. Mist of Pandaria, il y avait les, les perles de la Pandaria où on voyait que la porte était toujours ouverte. Et ce qui est quand même formidable, c'est que la porte des ténèbres, comme je me suis cassé le cul à vous l'expliquer avant, c'est censé détruire le monde petit à petit. Puisque Draenor est corrompu et va justement amener cette corruption sur Azeroth. Et en plus de ça, pour maintenir le flux entre les mondes eh bien il faut que la porte s'auto-alimente et du coup elle va commencer à vampiriser, drainer la vie autour Imaginez que cette corruption elle existait entre un monde et un autre juste parce que l'autre il y avait de la présence démoniaque, de la corruption démoniaque dessus ça c'était à l'époque où Draenor allait bien, ça, on l'appelait encore Draenor, aujourd'hui Draenor c'est l'outre-terre, elle est directement connectée dans le néant distordu, la dimension des démons, la dimension démoniaque Et elle est ouverte depuis des années, la porte Tout le monde s'en fout, NP, y a pas de problème Pas de changement au niveau de l'apparence du monde, etc A aucun moment c'est un enjeu, on ne t'en parle même pas en disant Faudrait peut-être un jour qu'on la ferme parce que bah, c'est en train de détruire notre monde La corruption est limite plus lente qu'à Warcraft 2 alors que bah... T'es directement connecté avec le néant distordu en fait, pas de problème, il n'y a pas de souci. La corruption, normalement, elle devrait... Enfin là, le monde, il devrait être au bord du précipice en fait, avec une connexion pareille. Mais NP, pas de problème, la porte est toujours ouverte. Et euh, je vais m'arrêter là parce que cette vidéo a été pour rappeler un petit peu certains concepts. Mais évidemment, vous allez vous dire, attendez, attends Malga, t'as parlé de BC, t'as été jusqu'à World of Draenor, va falloir continuer là. Ce sera l'un des sujets qu'on abordera avec la vidéo sur World of Draenor Avant bien sûr il y aura Mist of Pandaria Mais à World of Draenor dans l'intro on va parler de pas mal de choses On va parler du, du voyage dans le temps Mais on va aussi parler de la Porte des Ténèbres Parce que la Porte des Ténèbres Aujourd'hui d'ailleurs ça a été répondu dans les interviews Qu'en fait à World of Draenor elle a été ouverte Mais vers un autre plan, vers une autre timeline Et qu'aujourd'hui elle est toujours réouverte Mais du côté par contre de l'outre-terre, de notre Draenor Sauf qu'à World of Draenor, il y a Garrosh qui est à la fois Sekpa et Matsup qui va réussir. Hein, parce que c'est bien lui, hein, on pourrait croire que c'est Dragon de bronze et tout. Non, non, ça c'est pour la première ouverture. Mais la réouverture de la porte des ténèbres, ça c'est Garrosh. Hein, c'est Garrosh qui va le faire en connectant pas juste un monde complètement éloigné d'un autre. C'est un monde de, de notre timeline, donc notre temps, qui va réussir à brancher. <rire> Un passé alternatif Enfin bon voilà, Garrosh il est incroyable. Et on en reparlera dans World of Draenor parce que World of Draenor c'est quand même la, la fiesta évidemment. Mais imaginez que sans même World of Draenor c'est déjà sacrément la merde. Alors imaginez avec World of Draenor c'est encore mieux. Mais la porte des ténèbres ce qui est incroyable c'est que sur le papier, et ça c'est un bon cadeau de Burning Crusade. Cette réouverture de la porte des Vanilla ça n'avait pas de sens. Finalement canoniquement c'est vraiment Burning Crusade où elle s'est réouverte. Mais au final... Bah, ça devrait être l'un des enjeux majeurs de World of Warcraft parce que bah, la licence elle-même est en péril à cause de ce genre de choses en fait parce que en fait sans vouloir dramatiser c'est quand même un des gros enjeux de Warcraft 1, Warcraft 2 et pour le coup bon Warcraft 3 en parle moins un petit peu, enfin ils en parlent encore de la porte des ténèbres mais c'est on n'est plus vraiment là où il y a la porte des ténèbres donc c'est peut-être l'opus qui, en parle... enfin, qui est le plus distant avec sans mauvais jeu de mots et au final, même le film vous montre qu'il faut fermer la porte, c'est super important. Alors dans le film, on te montre que c'est quand même principalement surtout pour fermer, pour pas que les orques puissent avoir des renforts. Mais à la base, en fait, l'existence même de la porte Qui je, je le rappelle s'appelle des ténèbres C'est pas censé être positif La porte des ténèbres c'est pas neutre en fait C'est censé vraiment rendre en, mettre en danger le monde en fait Donc euh, c'est pour ça qu'Adgar l'a détruit Ils en reparlent à fond et tout Donc c'est quand même un enjeu très important de la licence Warcraft Et qui a été laissé là sans aucun recul Qui a été ouverte pour le fan service Qui a été laissé là sans recul C'est un outil qui est devenu un outil de gameplay Sauf que dans l'histoire, ça aurait pu être intéressant de dire que bah, En fait, depuis BC, elle est fermée et potentiellement, à la limite, il la réouvre de temps en temps, mais elle est fermée, en fait. Et le problème, c'est que c'est pas le cas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais pas faire une vidéo trop trop longue à la base, mais j'espère que, voilà, les explications... Forcément, peut-être que j'ai pris un peu plus de temps sur les explications, mais j'espère que bah, ça vous a permis de comprendre un petit peu euh, l'histoire de la Porte des Ténèbres, le fonctionnement de la Porte des Ténèbres et les problèmes euh, liés à of Warcraft concernant la Porte des Ténèbres. Euh, merci à tous. N'hésitez pas à me donner votre avis, euh, vos commentaires, ce que vous en pensez, etc. Euh, je mettrai... Euh, je mettrai aussi euh, certains liens importants dans la, dans la description, euh, notamment bah, le, le, le, fin, les sources avec par exemple bah, le manuel de Burning Crusade qui est assez important à ce niveau là. Plein de bisous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus dans le Nexus.